Alors, on veut construire donc euh, cette étoile euh, avec euh, 3,5 cm sur chaque côté et des angles de 114 degrés et de 42 degrés. Je commence par tracer un segment de 3,5 cm qui correspond par exemple à celui-là là-haut et il faut ensuite que je fasse 114 degrés. Je place le centre de mon rapporteur ici en bas et je vais aller chercher 114 degrés. Donc, euh, je pars de là-haut et là, je vais jusque 90, 100, 110, 114. Même si ce n'est pas ce que je vois, c'est ce que j'ai compté. Je mets un petit point, j'enlève le rapporteur, je prends ma règle et je trace le, la demi-droite qui part de mon sommet et qui va dans cette direction-là. Ensuite, je reprends ma règle. Je, euh, je vais mesurer 3,5 cm. Donc là je la tourne, je la place le 0 au bon endroit, je regarde le 3,5 cm, je mets un petit tiret, et ensuite je vais euh, prendre ma gomme pour gommer, effacer ce qui n'est pas nécessaire. Ensuite, euh, euh, me voici à devoir tracer à droite, là, un angle de 42 degrés. Je place le centre de mon rapporteur au sommet de l'angle. Et je vais donc faire ce 42 degrés. Je tourne mon rapporteur par ici. Je dois avoir 42 degrés vers la gauche. 10, 20, 30, 40. 42, je mets un petit trait. J'enlève mon rapporteur. Je prends ma règle. Je trace la demi-droite qui part du sommet de l'angle et qui va dans cette direction ici. Je reprends ma règle pour mesurer 3,5 cm. Alors je mets soit le 0, soit ici, c'est peut-être plus simple de visualiser le euh, 3,5 cm. Je place ma règle le mieux possible, j'ai 3,5 à droite et ici je vais donc mettre un petit trait à 0 euh, J'enlève ma règle, je prends ma gomme et j'efface le bout de demi-droite qui est euh, en trop. Pour avoir bien pile mes 3,5 cm. Ensuite je regarde ma figure au-dessus, j'en suis à devoir tracer à nouveau un angle de 114 degrés. Je prends mon rapporteur, je place le sommet au sommet de l'angle. J'aligne le 0, 180 au bon endroit. Euh, là, je remonte un petit peu ma page et je vais donc aller à 114 degrés. Je vais jusqu'à 90, 100, 110, 114. Je place un petit trait, j'enlève mon rapporteur. Je trace la demi-droite qui part du sommet de l'angle et qui va dans la direction du 114 degrés. Je reprends ma règle pour mesurer les 3,5 cm. Donc là, je place mon 0 au sommet de l'angle. Je vais faire un petit trait au niveau du 3,5 cm. J'enlève ma règle, je prends ma gomme... Et je gomme ce qui est en trop pour obtenir un segment de pile 3,5 cm. Je suis en bas à droite, il me faut 42 degrés. Je reprends mon rapporteur, je place le centre du rapporteur au sommet de l'angle. Je vais chercher 42 degrés. 40, 10, 20, 30, 40, 42, je mets un petit repère sur ma feuille, j'enlève mon rapporteur, je pars du sommet de l'angle, je pars dans cette direction, ah, là avec l'ordinateur ce sera pas hyper précis, bon c'est pas dramatique, hein. sur la feuille aussi des fois c'est pas hyper précis, je reprends ma règle pour mesurer 3,5 cm, donc là, c'est mon 3,5 que je place au bout. Je mets du coup un petit repère au niveau du 0. J'enlève ma règle, je prends ma gomme et je gomme ce qui est en trop de la demi-droite pour n'avoir que le segment de 3,5 cm. J'en suis ici, il faut donc que je fasse à nouveau un angle de 114 degrés. Je mets le centre du rapporteur au sommet de l'angle. Je tourne mon rapporteur pour bien aligner le 0, 180. Je vais chercher le 114 degrés en partant d'en bas. 90, 100, 110 et euh, 114. Je mets un petit repère, j'enlève mon rapporteur. Je trace la demi-droite qui part du sommet de l'angle et qui va dans la direction de mon repère. Je prends ma règle euh, et là je vais positionner le 3,5 à droite. Je me mets un repère au niveau du zéro. J'enlève ma règle, je prends ma gomme et j'enlève ce qui est en trop. Je suis en bas à gauche, il me faut l'angle de, de 42 degrés. Je reprends mon rapporteur, je place le centre du rapporteur au sommet de l'angle. J'aligne bien le 0,180 et je vais aller chercher mon 42 degrés là-bas à droite. 40, 42, je mets un repère, j'enlève mon rapporteur, je trace la demi-droite. Dans la direction du repère je reprends ma règle je place le 0 je mesure 3,5 cm pile j'enlève ma règle je prends ma gomme et j'enlève ce qui est superflu je vais tracer là mon angle de 114 degrés à nouveau. J'aligne bien le 0, 180. 90, 100, 110, 114. Petit repère. J'enlève le rapporteur. Je trace la demi-droite. Je prends la règle. Euh oui. Bon, Donc là je prends le 0 dans un sens ou dans l'autre, 0, j'essaye de positionner ma règle le mieux possible, petit repère à 3,5 cm, j'enlève ma règle, je prends ma gomme et j'enlève ce qui est en trop. Alors je vais redescendre la figure un petit peu et je suis donc maintenant mon angle à nouveau de 42 degrés. Je prends mon rapporteur, je mets le centre au niveau, ah, l'ordinateur s'énerve un petit peu, tout va bien, ah pas tout à fait, bon, je le fais tourner et je replace le centre du rapporteur au niveau du sommet de l'angle, je positionne bien le 0180, je vais mettre un repère à 42 degrés, donc ici à droite. J'enlève mon rapporteur, je trace la demi-droite qui part du sommet et qui va dans la direction que j'ai trouvée. Je prends ma règle. Euh... Allez, je la fais tourner pour reprendre le zéro que je positionne au bon endroit. Je fais tourner. Je mets un repère à 3,5 cm. J'enlève je, ma règle, je prends ma gomme et j'efface ce qui est en trop. Je suis pas loin de la fin, il me reste encore un angle de 114 degrés. Je prends mon rapporteur, je place le centre du rapporteur au sommet de l'angle, je fais tourner mon rapporteur pour aligner le 0,180. Je vais partir de la gauche pour arriver à mon 114 degrés. Donc, hop, 90 degrés, 100, 110, 114, même si ce n'est pas ce que je vois, j'ai compté mes 114 degrés. J'enlève mon rapporteur, je trace la demi-droite, et je vais dans cette direction, et avec un peu de bol, quand je vais gommer ce qui est en trop, si je mesure avec ma règle, je vais tomber sur 3,5 cm. Bon, là, 3,8, c'est pas mal, c'est très joli